il me dit « Vous achetez le bouquin de Louis Pommier vous démerdez ». Finalement, je ne m'en sortais pas si mal. Si bien qu'en 1969, j'ai eu 27 fois le médecin pour elle, dans l'année. En 1970, j'ai eu trois fois. Et après, plus jamais. C'est-à-dire que c'était moi qui m'en occupais. J'ai découvert le de magnésium, j'ai découvert le pain complet, j'ai découvert plein de choses qui sont des bases de la santé,